donne? Yeah. J'ai dormi à peine, mais je me sens si fort. Le lit m'appelle, faut que je taffe encore. Maman promis, je ferai des efforts. Déjà, j'évite de traîner sous le porche. Cicatrice dans le cœur, j'ai rien sur le corps. Je suis dans le noir, le soleil me torche. Ils avaient raison de dire que j'avais tort. Tout ce qui a fait déjà vu ma force Yeah, yeah. Car me dit d'arrêter de lui du temps. Je suis désolé pour hier. Je suis désolé pour hier. pour le soir d'avant pour le soir d'avant. Je viens de prêter à manger. Je m'étais mis super joli. Je t'envoie un message. Je vais m'excuser. Comme si moi j'en perdais pas. Baby oh Tu n'as qu'une vie comme moi, comme tout le monde. Yolo -oh. arrête de croire que t'es es du monde Yellow, mon cœur j'ai déjà donné Quoi de plus de je faire et Pour toi j'arrête de sonner j'ai dû changer de repère Yeah yeah yeah yeah, Chéri -oh. baby yo -oh. J'aime pas t'entendre dire qu'avec moi tu perds ton temps. Super, yeah. de... oh. pas, pas ton super, j'ai super, super, super, super, super, super, super, super, toujours super, super, super, super, toujours à la case. hey, hey, hey. Toujours à la case départ. Le regard des gens a toujours à la Merci. Merci. pas fait. Ça commence à faire un petit temps Depuis que j'envoie des missiles est toujours pas percé Toujours pas fait le rouge. Moi, je me tue à la tâche Quelquefois je suis paumé Au début ils croyaient tous en moi Maintenant ils sont saoulés Le temps passé ma mère attend Que je puisse enfin me poser Elle me dit qu'il est temps de faire Mon premier bébé Pour ça des fois je ralentis Je fais le dans ma vie Et petit à petit J'atteins mes objectifs et Ça fait à peine deux minutes qu'on se connaît, tu veux que je te dise je t'aime T'étais où quand j'étais perdu T'étais où quand j'étais rien C'est le timing des choses qui me gênent Le timing des choses <themselvesüğas> qui me gênent Alléluia ah, lo, lo Et l'oligo que ta na motte ma na gai T'es l'oligo ta na katya na il na yopé va pas à terre. Pas terre, est-ce que tu m'aimes juste pas terre? Pas terre, est-ce que tu m'aimes juste pas terre? Pas terre, est-ce que je t'aime juste ah, pas terre? Hein. Pas terre, est-ce que l'on s'aime tous pas terre? Ah, ce j'ai pas On m'a dit que si j'voulais être dans l'histoire, j'allais avoir le tibéro. J'allais avoir le dinero, j'allais avoir, avoir le dinero, je veux être dans l'histoire J'couvre après le dinero, j'couvre après le dinero J'couvre après le dinero, sous le le les boulots dans un run over Sur le repéré, avant que les cheveux me mettent game over Et pour l'oser des me font couler le sang Papier fait tuer des innoisseurs ouais la monnaie, every day J'épense, j'encontre, j'épense, every day Le monologue le char de t'expliquer sa vision du bonheur En m'a donné si ma vie C'est mon frère, je suis on va se poser présenter Ok Demande un petit barbecue et pour ta voiture t'inquiète de manger Ok merci frère, je me suis sûr Yeah, yeah, yeah. C'est Dieu yeah, yeah. Nouvelle, Nouvelle, Nouvelle Yeah, yeah. C'est Dieu Yeah ce Dieu Nouvelle donc, Tu veux de la bonne vibe C'est par ici Un plan divin, un plan là, C'est par ici Tu cherches la bagarre Non, pas ici Mais si t'insistes, on te lève en Par ici Yeah, yeah c'est pas ici, On c'est pas ici, c'est pas ici c'est pas c'est c'est pas c'est pas ici Moula, On m'a appelé, on m'a dit tu m'en fous Mais qui t'a appelé Tu m'en fous ou tu m'en fous Je ne sais pas ici Un plan dit un plan mourra